Projet IBP. Et je vais aussi parler en majeure partie de l'organisation et de l'optimisation Git et GitLab. Donc euh, voilà, vous, mon projet, euh, il a de grandes ambitions et c'est un projet qui date un petit peu. Il a à peu près 10 ans ce projet et euh, c'est Wilfried qui a commencé à le développer. Euh, donc qu'est-ce que l'IBP euh, L'IBP c'est l'indice de biodiversité potentielle et euh, pourquoi on a besoin d'automatiser. Il faut savoir qu'à présent, quand les chercheurs vont faire les relevés sur le terrain, ils le font à la main ou directement sur des fichiers Excel. Ce n'est pas très pratique et le but de mon stage, c'est de mettre une application, sur, une application marquée sur tablette pour que les chercheurs puissent le faire directement de façon automatisée. Donc Actuellement, ça ressemble à peu près à ça. Vous avez des interfaces simplifiées, des interfaces complètes, il y en a une autre qui est en mode expert. Et euh, du coup, c'est des méthodes simplifiées, des méthodes simples. Donc euh, ici, je vous présente un peu euh, ce que j'ai pu réaliser. Voilà, une fois que le relevé est fait, il est stocké dans une base de données. Donc ici, il n'y en a qu'un seul parce que c'est une base test. Et après, vous pouvez faire directement des rapports. Vous pouvez exporter tout ça sur Excel directement. Euh, donc, euh, le projet a de grandes ambitions et qui se regroupe dans quatre axes, euh, majoritairement euh, l'efficacité, donc c'est euh, la possibilité de créer un relevé euh, genre, très rapidement et de ne pas devoir le taper sur Excel puis de refaire euh, des relevés à la main. On a le côté embarqué, donc évidemment pour bah, pouvoir amener euh, cette application sur le terrain et non pas juste l'avoir sur un ordinateur. On a le côté euh, communautaire aussi euh, parce qu'il euh, faut savoir qu'il y a plus de 5000 relevés actuellement pour le VIPP. Sauf qu'il n'y en a que 2000 sur la base de données actuellement et le but c'est de pouvoir tous les transférer sur la base facilement. Et on a un côté pédagogique où le CRPF a une envie de créer une interface simplifiée pour que chaque personne qui même ne fait pas partie du métier puisse lui-même faire des relevés dans des terrains qui lui sont propres. Euh, depuis mon arrivée, qu'est-ce que j'ai pu faire Moi j'ai pu travailler sur la structure euh, du projet. Donc euh, c'est Wilfried qui l'a développé il y a 10 ans. Et les conventions et les normes euh, en 10 ans ont beaucoup évolué. Donc il a fallu retravailler toute cette structure. mais également les interfaces qui n'étaient pas fonctionnelles et qui le sont aujourd'hui. Euh, je travaille sur les côtés graphisme avec Simon du CRPF de Lyon. Et euh, le majeur partie c'est l'organisation. Donc euh, l'INRA, l'organisation du développement informatique était peu développée. Et euh, du coup, je travaille avec, euh, avec Flo là-dessus. Et oui, donc on travaille avec euh, GitLab. Donc euh, GitLab, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme euh, permettant d'héberger et de développer des projets web. Et euh, que peut-on faire dessus bah, Majoritairement, ce qui s'appelle la CICD, donc c'est de l'implémentation et du développement continu. Vous pouvez également faire des tests automatisés et de l'organisation. Euh, qu'est-ce que c'est que l'intégration et le déploiement continu Ici, vous avez un schéma qui est un peu complexe, mais pour le résumer rapidement, il s'agit de pouvoir développer son code, de pouvoir le tester manuellement, ensuite de l'envoyer sur votre repository, donc votre dépôt. Il y aura des tests automatiques à faire dessus, à coder. Et tout ça, ça vous permet d'avoir un suivi de version, de faire vos tests automatisés, ça permet de régler les plus facilement, de quand c'est des personnes différentes qui travaillent sur un projet, ça vous permet d'être plusieurs facilement, de pouvoir reprendre le projet. Par exemple, moi qui n'avais pas travaillé sur le début du projet, ça a été très bon de rentrer sur le projet et de tout comprendre, alors qu'avec ce genre de système, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Euh, vous avez également euh, ce qu'on appelle les tests automatisés, et donc le TDD. Alors le TDD, c'est le Test Driven Development, c'est-à-dire rédiger ses tests avant de rédiger son code. Alors c'est une méthode très complexe à faire, et, mais qui est euh, très... Euh, Très valorisable parce que le fait d'écrire ses tests avant d'écrire son code permet une maintenabilité et surtout un développement exceptionnel au niveau du code. Euh, ensuite, vous avez l'utilisation des Kanban qu'on peut retrouver également sur GitLab. Euh, Qu'est-ce qu'un Kanban donc Kanban, c'est d'abord une méthode d'organisation japonaise qui vient de l'industrie automobile et qui a été reprise pour l'informatique. Et c'est tout simplement des logiciels comme Trello, GitLab ou GitKraken qui vous permettent de faire une organisation avec des, ce qu'on appelle des étiquettes, et euh, d'avoir une organisation beaucoup plus développée, beaucoup plus stricte, et de savoir exactement où vous en êtes dans vos projets. Euh, donc euh, je pourrais revenir dessus après, si vous voulez, en vous en montrant qui existe. Euh, ici, c'est un aperçu du GitLab qu'on a actuellement sur le projet. Donc on l'a créé en septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, vous pouvez voir qu'il euh, y a pas mal de choses qui sont pratiques. Donc ici, on a... On a les majeures parties, donc euh, tout ce qui est au niveau du projet, au niveau du dépôt, euh, les issues, c'est justement ce que je viens de vous parler du Kanban. Vous avez des wikis qui sont des euh, documents de, de, de, de la simple documentation et vous avez l'onglet CICD qui vous permet de faire l'implémentation continue. Donc ici vous pouvez voir euh, tout simplement vos commits avec les push, vous pouvez voir euh, tout le code. Vous avez plein, plein de choses disponibles sur GitLab et c'est vraiment un outil euh, indispensable maintenant dans le développement de projet web. Donc euh, par exemple euh, quand vous avez votre liste de commits vous pouvez euh, cliquer sur l'un d'eux et peu de, ch peu de choses que, peu de gens savent ça mais vous pouvez faire des commits très rédigés c'est-à-dire avec plusieurs lignes, avec plusieurs tailles. Ouais, par tu exemple explicité commit. Ouais bien sûr. Euh, commit c'est quand vous faites du code, euh, quand vous l'envoyez sur votre dépôt, vous faites euh, normalement euh, pour ceux qui utilisent git vous faites la commande git add donc pour ajouter le code et ensuite vous faites la commande git commit. A quoi ça sert Ça permet simplement de faire un message pour expliciter ce que vous venez d'envoyer sur votre dépôt. C'est pour que les gens qui travaillent sur le projet puissent suivre et vous-même puissent le suivre. Donc, euh, par exemple, ici j'en ai pris un en particulier euh, que j'ai fait hier. Et euh, Hier j'ai tout simplement changé la taille d'un titre. Et donc, Avec la norme de commit et ce qu'on euh, qu a développé, on peut voir qu'ici euh, ça c'est l'implémentation continue qui est validée. Ici c'est mon commit. Et, Ok. Et ici, c'est simplement le code que j'ai changé en rouge, c'est ce qui était avant et en vert, c'est ce qui apparaît après. Et ça, sans vitale, vous ne pouvez pas le voir, juste avec une interface normale dans un terminal, c'est très complexe de le voir. Euh, vous pouvez voir également le système de branches. Donc, euh, pour expliciter ça un petit peu, euh, dans votre dépôt, vous avez une branche master, qui est votre branche principale. Mais vous pouvez également créer d'autres branches qui vous permettent de faire du développement plus sécurisé et aussi une, un suivi de version plus simple. Et là, vous avez, pouvez faire des documents de, de normes. Donc, euh, Actuellement, j'en ai fait deux. J'ai des normes de commit et des normes de branches. Mais normalement, quand on fait les choses poussées, on a des normes de commit, de branches, de fichiers, de code. Pourquoi on fait ça Parce que normalement, on doit être capable de travailler de façon universelle sur le code. Et C'est-à-dire que des personnes qui viennent d'Angleterre ou de Chine doivent savoir ce qu'on dit. Normalement. Voilà. Merci de votre attention.